des bons moments amoureux, des bons moments financiers, des bons moments en tout genre. En tout cas on commence avec Vénus pour les bons moments euh, amoureux, avec euh, donc euh, Vénus qui sera en Gémeaux au mois de juin à partir du 9 et jusqu'au 3 juillet. Euh, ce sera une des bonnes périodes de votre année parmi d'autres, hein. mais euh, disons que la présence de Vénus en Gémeaux euh, vous donnera envie de euh, montrer que vous aimez, de, de, vous montrer vous aussi parce que vous serez en bon terme avec vous-même, euh, que votre amour propre sera flatté, peut-être parce que vous aurez une petite réussite, peut-être parce que vous aurez un ou une amoureuse qui saura habilement euh, vous flatter, ou que vous-même euh, aurez fait une conquête euh, qui vous semblera vraiment une bonne conquête, parce que vous y aurez mis vraiment du vôtre. C'est quelqu'un, alors si vous avez fait une rencontre, c'est quelqu'un qui va vous trotter beaucoup dans la tête au départ, Hein, et puis bon, ensuite il se passera ce qui doit se passer, mais euh, comme souvent chez vous, ça commence quand même par... Euh, hein, euh, ça commence dans la tête, euh, c'est pas forcément euh, une, une attirance physique. Deuxième bon aspect de Vénus, c'est quand elle sera en balance, alors c'est un petit peu plus tard dans l'année, mais ce sera encore plus agréable que la Vénus euh, du Gémeaux et donc ce sera euh, du 14 septembre au 8 octobre. Alors euh, retenez ces dates parce que Vénus en balance, ce sera évidemment euh, en très bonne euh, position pour, euh, pour que vous Donniez plus de place à vos amours, disons qu'elles prendront d'elles-mêmes plus de place, et alors c'est à vous de voir si vous avez envie de, de leur laisser cette place, mais je pense que ça vaut le coup. Alors quand je parle d'amour, je... c'est vos passions aussi, hein vous pouvez vous passionner pour quelque chose, parce que là euh, en Balance on est plus dans quelque chose d'intellectuel hein, pour le Verseau, alors soit vous serez euh, platoniquement euh, amoureux de quelqu'un, euh, soit euh, bah, vous serez tombé sur un livre, sur quelque chose qui vous fera vibrer vraiment euh, profondément, parce que bon, je vous le dis, le Verseau c'est un intellectuel et euh, faut que tout passe par l'intellect. À présent, on va parler des meilleurs moments de, deux, de 2019 pour être dynamique, entreprendre, avoir du courage, de l'audace, bref, pour utiliser vos qualités martiennes. Alors, Mars sera avec vous, du quand elle sera en Gémeaux, du 31 mars au 16 mai vous l'aurez pendant 3-4 jours, hein, puisque ça couvre les trois décans, et euh, ce sera vraiment le bon moment pour multiplier vos activités, puisque Mars en Gémeaux, le Gémeaux vous savez, c'est un signe double, il hein, n'y a jamais, on ne fait jamais une seule chose, euh, quand les planètes sont en Gémeaux, et en général on en fait plusieurs en même temps, mais vous avez euh, de l'énergie, la capacité de vous dédoubler, et euh, donc vous serez particulièrement efficace pendant cette période, où, où Mars sera en Gémeaux, vous serez également créatif, on pourra compter euh, sur vos idées et on sait que vous en avez mille à l'heure, hein. vous êtes vraiment quelqu'un, euh, une personne d'idées, mais il faut vous méfier évidemment euh, du côté utopique de certaines de vos idées, parce que vous êtes un, un grand idéaliste quand même hein, quand vous, vous y mettez. on en arrive aux périodes où vous allez pouvoir vous faire euh, des relations, des contacts, où euh, vous allez euh, prendre vous rendez euh, des rendez-vous, enfin euh, les me meilleures périodes en 2019 pour euh, être en relation avec votre environnement. Euh, ce sont les aspects de mercure qui sont en question et on aura, enfin euh, vous aurez euh, mercure en gémeaux par exemple du 21 mai au 4 juin, euh, les 3 décans toujours, euh, et euh, bah, grâce à ce mercure en gémeaux, euh, on peut pas dire que vous manquerez d'idées encore une fois, euh, vous ne manquerez pas de répartie non plus, euh, ni de créativité, euh, tous euh, euh, tout vos processus mentaux seront accélérés et euh, euh, en plus de ça, euh, bon, euh, vos, vos résultats seront quand même euh, probants, euh, vous aurez des compliments, vous entendrez des compliments et euh, bon, vous pourrez être fiers de vous. Euh, ne vous vantez pas trop non plus, hein. Euh, non, ne rendez pas les autres jaloux euh, gratuitement, mais euh, quand même, vous pourrez être content de vous euh, euh, pendant cette période. Mais je vous dis, hein, ça va durer un jour, deux jours maximum, hein, puisque Mercure est quand même assez rapide. Deuxième période mercurienne, c'est Mercure en Balance, du 14 septembre au 4 octobre euh, étant entendu que Mercure en Balance est chez Vénus et que ce sera donc une période extrêmement agréable pour prendre des contacts, des rendez-vous. Vos rendez-vous seront positifs, donneront vraiment ce que vous en attendez, euh, de même que vos démarches, que ce soit des démarches administratives ou autres, elles donneront aussi exactement ce que vous en attendez. Euh, si vous avez besoin d'un laissez-passer, d'un passeport, d'un papier officiel, c'est le moment aussi pour le demander, vous l'obtiendrez rapidement et sans avoir à vous prendre la tête. Vraiment euh, c'est une période où vous aurez des petites chances euh, au quotidien, dans tous les domaines, pendant deux trois jours vous vous direz oh, ben, j'ai vraiment en ce moment hein, euh, tout, tout est facilité et ce sera vrai, et ce sera la période où Mercure sera en harmonie avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et revenez vite sur mon youtube, je vous attends, mais vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur instagram et sur twitter.